Salut taku aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui se nommera Histoire de taku, et dont le premier épisode portera sur Dragon Ball. Le concept est simple ou pas tant que ça en fait il peut prendre divers formes. Mais en gros je vais vous parler d'un anime en abordant un sujet. Ouais, dit comme ça c'est nul mais vous comprendrez vite, Aujourd'hui on s'attaque à 5 faits sur Dragon Ball. C'est pas très original mais on va faire avec parce que c'est marrant. Sur ce, c'est parti On commence avec un fait sur le grand Vegeta. En effet, saviez-vous qu'il a moins de victimes à son actif que son rival Goku Ça peut paraître bizarre, mais comme le montrent si bien ces images, il ne faut pas oublier que Goku a décimé une grande partie du ruban rouge, ainsi qu'une multitude d'animaux en tout genre. Donc ma question c'est, est-ce que Goku a vraiment le cœur pur Personnellement j'en doute, mais dites-le moi en commentaire. On passe au fait suivant sur table, MDR monte sur table. Étant donné que Goku a environ 40 ans à la fin de DBZ, et que la planète Vegeta a été détruite peu après sa naissance, ça veut dire que papa et maman Vegeta ont fait Table au moins 9 mois avant. Or dans ce cas, Table aurait plus de 40 ans, mais on dirait juste un ado qui aurait besoin d'une couche. Je n'avais pas réellement remarqué cette incohérence avant de faire cette vidéo, mais je vous avoue que même en le sachant, bah, je m'en fous un peu à vrai dire. Fait suivant, celui-ci est plus drôle qu'intéressant, mais avez-vous remarqué que dans DBZ, les grands antagonistes ont un nez dans leur forme entre guillemets la plus puissante, ce qui n'est pas le cas sous toutes leurs formes. Ouais, c'est nul, mais j'avais plus d'idées, j'avoue. Mais bon, ça m'a fait rire, et quand ça fait rire, ça part en vidéo. Ouais, non, c'est nul aussi, bref. On passe au prochain fait sur Majin Bu Selon les dires de Kaiushin, Majin Bu aurait 15 millions d'années. Sauf que ton avoir de 15 millions d'années, tu mourres tout seul, bon, Mange pas dans ton délire. Cinquième et dernier fait sur Piccolo. En effet, celui-ci, lors de son premier combat contre Goku, n'a que 3 ans. Ce qui fait qu'il n'a que 4 ans de plus que Gohan. Alors qu'on dirait juste son daron sénégalais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et des critiques constructives en commentaire. Je sais que c'est pas très original comme première vidéo, mais ne vous inquiétez pas, les prochains épisodes seront bien différents de celui-là et nombre de concepts sont à venir. En attendant, vous savez ce que vous avez à faire, et toujours en commentaire, dites-moi si vous connaissiez ces anecdotes, car moi non. Sur ce, ciao des points sur les hommes, les évasages quelque part, on veut compter les sommes. La gloire hey. règne quand je serai au top, tu rentreras dans l'or. Le talent veille, 14 appels, le temps que je m'endorme. Je hey. m'en rappelle, les souvenirs ne sont pas si lointains. Le bout de ton nez qui se cache dans mon cou, le parfum du matin. On hey. me parle de toi, je fais comme si je me rappelais de rien. Je t'ai tout dit dans le dernier message, mais me t'es parti trop tôt.